Le squelette de la tête est constitué au fait, de deux parties du point de vue fonctionnel. Le crâne cérébral ou neurocrâne abritant euh, l'encéphale le, et le crâne facial ou splanchnocrane abritant tout un ensemble d'organes de sens à l'exception du tact. Le crâne facial, ou planque est fait de plusieurs os soudés entre eux, à l'exception de la mandibule. Il est en fait formé de 14 os dans la mandibule et le los nasal, l'os maxillaire, l'os lacrimal, l'os zygomatique et les os palatins. Le dernier os, qui constitue le, le squelette de la face, est représenté par le cornet nasal inférieur. Nous allons tout d'abord étudier le squelette de la face sur différentes vues. Nous allons commencer par la vue antérieure. ou on reconnaît au niveau du squelette de la tête tout d'abord l'os frontal qui euh, s'articule avec les os de la face par plusieurs sutures. Tout d'abord la suture fronto-nasale, la suture fronto-maxillaire, puis fronto-lacrimale, puis fronto-ethmoïdale. L'os frontal s'articule aussi avec l'os zygomatique par la suture fronto-zygomatique. Au-dessous de l'os frontal, toujours sur la vue antérieure, on reconnaît les orbites euh, qui abritent l'organe de la vision, l'œil, et qui est formé de plusieurs os de la face et du neurocrâne. Au-dessous, on reconnaît l'orifice périforme délimité par les os nasaux et les deux os maxillaires. Au-dessous, la cavité buccale délimitée par les deux os maxillaires réunis l'un à l'autre par la citure intermaxillaire et la cavité buccale était limitée, euh, bien sûr avec les deux os axillaires et la mandibule. vue antérieure, on peut aussi remarquer l'existence de trois orifices. L'orifice supraorbitaire, l'orifice infraorbitaire et l'orifice mentonnier. Au niveau de l'orifice supraorbitaire, passe. Le pédicule supraorbitaire, au niveau de l'orifice infraorbitaire, ouais, le pédicule infraorbitaire, au niveau de l'orifice montonnier, euh, chemine le pédicule euh, mentonnier. Vu latéral, le squelette de la tête présente deux parties. La partie crânienne large et ovoïde et la partie faciale plus petite et irrégulière. Au niveau de la partie crânienne, on distingue d'avant en arrière l'os frontal, l'os pariétal qui est séparé par la suture. Coronale, puis l'os occipital séparé de l'os pariétal par la suture lambdoïde. On reconnaît aussi la grandelle aile du sphénoïde, puis l'écaille du temporal avec le processus mastoïdien tout à fait en arrière. Sur cette vue latérale, on voit aussi une suture qui a la forme d'un H et qui est délimité par le frontal, le pariétal, la grandelle du sphénoïde et l'écaille du temporal. Il s'agit de la suture dite ptérion, une autre suture est située entre le pariétal L'occipital et le temporal, elle a la forme d'une étoile, il s'agit de la suture dite astérion. On peut justement tracer ces deux sutures, la suture en H, en avant, c'est le ptérion. et la suture en étoile, en arrière, c'est l'astérion. Ce vue latéral, on peut aussi voir différentes fosses. Il s'agit tout d'abord de la fosse temporale, délimitée en avant par le processus zygomatique de l'os frontal, en bas par l'arcade zygomatique et en haut par la ligne temporale supérieure. Sous la fosse temporale existe l'espace zygomatico temporal qui fait communiquer la fosse temporale avec la fosse infratemporale à ce niveau du latéral L'os temporal présente plusieurs éléments à reconnaître. Tout d'abord le processus zygomatique le l'os temporal, le méa acoustique externe, le processus styloïde et le processus mastoïde. À l'étage facial, toujours c'est ce tube latéral, on peut voir aussi l'os malaire ou zygomatique, l'os maxillaire ainsi que la mandibule où on reconnaît le, le, le processus condylaire. et la branche montante de la mandibule. Le processus condylaire est sur cette vue latérale séparé du processus coronoïdien par l'incissure mandibulaire. Toujours sur cette vue latérale, on peut voir le foramen montonnier qui euh, laisse passer le pédicule mentoli. L'élément le plus en relief sur ces yeux latérales est représenté par l'os zygomatique ou os malaire qui constitue de ce fait le parechoc latéral du massif facial. remarquer sur cette vue latérale que l'élément le plus proéminent vers l'avant est représenté par l'os nasal qui représente donc le pare-choc antérieur du massif facial ce qui explique la fréquence de ces lésions traumatiques lors d'un impact frontal sur le massif facial Sur une vue supérieure, on peut reconnaître au niveau du, du crâne, différents os et différentes sutures. Tout à fait en avant, on reconnaît l'os frontal. Puis, les deux os pariétaux, et tout à fait en arrière, l'os occipital. Entre l'os frontal, et les deux os pariétaux existe la suture coronale qui est située dans un plan coronal entre les deux os pariétaux on trouve une suture dite suture sagittale médiane entre les deux os pariétaux puis tout à fait en arrière entre les deux os pariétaux d'une part et l'os occipital. D'autre part, existe une autre suture qu'on appelle la suture angdoïde. Un autre point essentiel à connaître, c'est l'existence de points de jonction entre la suture coronale et la suture sagittale médiale qu'on appelle. Bregma. Elle correspond chez un nourrisson à la fontanelle antérieure. Entre la suture sagittale médiane et la suture lambdoïde existe un autre point qu'on appelle le lambda qui correspond chez un nourrisson à la fontanelle postérieure. Sur la vue postérieure du squelette de la tête, on reconnaît différents os, l'os occipital, les deux os pariétaux et les deux os temporaux, droit et gauche. On reconnaît aussi différentes sutures. D'abord, la suture lambdoïde, séparant l'os occipital des deux os pariétaux. Et la suture sagittale médiane séparant les deux os pariétaux. Entre ces deux sutures, on reconnaît le lambda, qui correspond chez le nourrisson à la fontanelle postérieure. Toujours sur cette vue postérieure, on peut voir euh, les deux lignes nucales, la ligne nucale supérieure ou lignes Co occipital occipitale externe supérieure et la lune nucale inférieure. On peut reconnaître aussi la protubérance occipitale externe, la crête occipitale externe. Toujours sur cette vue postérieure, il y a deux autres éléments à reconnaître. Le processus mastoïde faisant partie de l'os temporal et le processus styloïde faisant partie aussi de l'os temporal. Sur la vue inférieure du squelette de la tête, on peut distinguer deux parties séparées par une ligne transversale passant par les deux tubercules articulaires du processus zygomatique. Cette ligne porte le nom de ligne bi bisygomatique, elle passe par le foramen ovale et le foramen déchiré des deux côtés. Elle sépare deux segments, le segment antérieur dit segment facial, et le segment postérieur, dit segment crânien. Sur la vue inférieure du squelette de la tête, on peut voir au niveau de la partie faciale après ablation de la mandibule, différents éléments qu'on va citer d'avant en arrière. Tout à fait en avant, on peut voir l'arcade dentaire supérieure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 en avant il s'agit du foramen incisif et en arrière les deux foramen grand palatin. En arrière du palais osseux on peut voir deux grands foramen qu'on appelle les coines qui sont séparés par un os qu'on appelle, qu appelle le vomère latéralement on peut reconnaître les deux processus ptérygoïdes droit et gauche faisant partie de l'os sphénoïde. entre les deux lames le processus ptérygoïde existe la fosse Ptérigoïde. Plus latéralement, on peut voir la fosse infratemporale droite et gauche latéralement par rapport aux lames au processus ptérigoïde. Au niveau de la partie crânienne, sur cette vue inférieure du squelette de la tête, on peut voir d'avant en arrière le processus basilaire de l'os occipital, puis le foramen magnum, les deux condyles occipitaux, plus latéralement. On peut reconnaître les rochers faisant partie de l'os temporal où on peut voir l'orifice canal carotidien et postérieurement on peut voir la crête occipitale externe la tubérosité occipitale externe. Encore plus latéralement, on peut reconnaître le processus mastoïde droit et gauche, ainsi que la pointe du processus styloïde. D'autres orifices peuvent être visualisés sur cette vue. Il s'agit de l'orifice jugulaire et l'orifice du canal du grand hypogloss. Après cette étude du squelette de la tête en général et du massif facial en particulier sur différentes vues antérieures, latérales, supérieure, inférieure et postérieure. Il faut savoir que le massif facial et la tête osseuse en général n'est qu'un assemblage de différents os que nous allons justement étudier un à un. un. Nous allons commencer par l'os maxillaire. L'os maxillaire est un os pair droit et gauche classé parmi les os pneumatisés car présentant sur sa face médiale un sinus dit sinus maxillaire. L'os maxillaire présente quatre faces. Une face antérieure sous-cutanée caractérisée par l'existence d'un orifice, c'est l'orifice infraorbitaire où chemine le pédicule infraorbitaire. L'os maxillaire présente aussi une face orbitaire participant à la constitution du plancher de l'orbite. Il présente aussi une face infratemporale on peut voir en retirant ici la mandibule, la face infratemporale en rapport avec le processus stérégoïde. La quatrième face de l'os maxillaire est la face médiale qu'on voit sur cette image Précoupe sagittales du squelette de la tête. L'os maxillaire présente aussi quatre processus. Il s'agit tout d'abord du processus frontal, le processus zygomatique, le processus alvéolaire, pourtant ici l'arcade dentaire supérieure où on retrouve les alvéoles pour l'implantation des dents. Le quatrième processus est représenté par le processus palatin qui participe à la constitution du palais osseux. Si on isole l'os maxillaire, nous pouvons revoir ces différents constituants et on peut alors reconnaître ces différents processus. Le processus frontal, ici en jaune, le processus zygomatique, le processus alvéolaire qui porte ici en vert l'arcade dentaire supérieure. Sur ce processus alvéolaire, on reconnaît différentes surélévations sur sa face antérieure qu'on appelle les jugomes. La plus saillante, ici en rouge, là en bleu, c'est le, le, le jugome de la, de la canine de part et d'autre de laquelle on retrouve la fosse incisive en avant et la fosse canine. En arrière. Les alvéoles dentaires, on les voit ici nettement sur la face inférieure. L'autre processus de l'os maxillaire est représenté ici en rose, là en bleu, par le processus palatin qui participe à la constitution du palais osseux. On reconnaît aussi sur cette vue médial du maxillaire, le sinus maxillaire. étudiez maintenant l'os zygomatique, encore appelé os malaire, c'est un os paire et symétrique qui constitue le relief de la pommette, il est très saillant latéralement et palpable sous la peau. Il est donc très exposé au traumatisme et constitue donc le pare-choc latéral de la face. Il présente une face latérale, une face orbitaire et euh, présente aussi deux processus un processus frontal et un processus zygomatique ou temporal qui participe à la constitution de l'arcade zygomatique avec le processus zygomatique du muscle de l'os temporal. Dis maintenant l'os palatin. Sur cette coupe sagittale, on voit très bien sa situation entre l'os maxillaire en avant et le processus ptérigoïde de l'os sphénoïde en arrière. C'est un os qui est pair et symétrique présentant deux segments, une lame perpendiculaire et une lame. Horizontale. Il présente aussi trois processus. La lame perpendiculaire contribue à rétrécir le sinus maxillaire en empiétant sur son ouverture. Elle constitue aussi l'une des structures formant la paroi latérale des fosses nasales. La lame horizontale, dont la largeur est indiquée par cette flèche, est soudée au processus palatin de l'os maxillaire et complète ainsi la constitution du palais dur ou palais osseux. L'os Palatin présente aussi trois processus, le processus sphénoïdal, en arrière, le processus orbitaire, qu'on peut voir sur cette vue supérieure, et qui participe à la constitution de la paroi inférieure de l'orbite, et le processus pyramidale tout à fait en arrière. En isolant l'os on peut revoir ses différents constituants. Nous reconnaissons donc le long de cette flèche la lame perpendiculaire de l'os palatin. Nous reconnaissons aussi ici en rose la lame horizontale et les différents processus. Le processus orbitaire en orange, le processus sphénoïdal en rouge et le processus pyramidal ici en arrière. cette vue, on reconnaît parfaitement les différents constituants de l'os palatin, la lame perpendiculaire, la lame horizontale, contribuant à compléter la constitution du palais dur ou palais osseux. On reconnaît aussi parfaitement sur cette vue les différents processus, le processus pyramidal, le processus sphénoïdal et le processus orbitaire. Entre ces deux derniers processus, le sphénoïdal et l'orbitaire, existe une fente, dite fente sphéno- Palatine où passent les vaisseaux et les nerfs destinés aux fosses nasales. L'os lacrymal est un os pair et symétrique de forme quadrilatère qui est situé entre le processus frontal de l'os maxillaire en avant et la lame orbitaire en de l'étmoïde en arrière, il présente deux faces latérales et médiales et quatre bords inférieur, antérieurs, supérieurs et postérieurs. Concernant les faces, on va commencer par décrire la face latérale, dite face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 Le versant postérieur est aplati, complétant l'orientation de la lame orbitaire de l'hythmoïde. Le versant antérieur est plutôt creusé en gouttière. C'est une gouttière qui va former un sillon qu'on appelle le sillon lacrymal qui se prolonge en bas par le canal lacrimo-nasal. Sur cette coupe sagittale passant par la ligne médiane et donc passant par le septum nasal, on ne voit pas l'os lacrymal. Pour le voir, il faut... On retire ici la lame perpendiculaire de l'hythmoïde et on aperçoit alors l'os lacrymal qu'on est en train d'étudier. Il s'agit ici de sa face médiale qui constitue de ce fait l'une des structures qui forment la paroi latérale des fosses nasales. En isolant l'os lacrymal, on peut réétudier ses différents constituants. On voit donc sur l'os isolé les différents bords, le bord supérieur, antérieur, inférieur et postérieur. Et on peut reconnaître aussi ses différentes faces. Ici, la face donc, latérale où on remarque. Ici, on rose le versant antérieur de cette face qui constitue la fosse lacrymale qui se prolonge par le sillon lacrymal puis le canal lacrymonasal. Sur l'autre versant, il s'agit de la face médiale qui constitue l'une des structures de la paroi latéral des fosses nasales. Et le seul os impair du massif facial supérieur. Il est situé parmi les éléments du septum nasal qu'on est en train de délimiter. Ce septum nasal est en fait formé d'éléments auxquels répand le vomère qu'on est en train d'étudier. Il s'agit du cartilage septal, de l'ethmoïde, sa l'imperpendiculaire, perpendiculaire, et du vomère qu'on est justement en train d'étudier. Le vomère présente deux faces, droite et gauche, quatre bords, un bord supérieur, ou plutôt supérieur un bord inférieur, un bord postérieur, et un bord supérieur. Les faces droite et gauche sont parcourues par des sillons vasculonerveux obliques en bas et en avant. Les plus creusés sont destinés aux vaisseaux et nerfs nosopalatins. Les bords qu'on a déjà cité, en nombre de 4 on va les voir un à un. Concernant le bord inférieur, il répond aux constituants du palais dur ou palais osseux représenté par le processus palatin de, du maxillaire et la lame horizontale de l'os palatin. Le bord Supérieur, répand au corps du sphénoïde. Le bord antérieur est en fait constitué de deux segments. Un segment inférieur répondant au cartilage septal et un segment supérieur répondant au. À l'hythmoïde, à la lame perpendiculaire de l'hythmoïde. Le bord postérieur, bien visible sur cette vue postéro postérolatérale, délimite en fait les coins qui sont les ouvertures postérieures des fosses nasales. En isolant le vomère, on pourra réétudier ces différents constituants. On voit donc les deux faces droite et gauche, ici l'une des deux faces, et puis les différents bords. Le bord antérieur, le bord inférieur répondant au palais dur, le bord postérieur délimitant les coines et le bord supérieur ici en jaune intéressant à étudier sur l'os isolé, ce qui nous permet de voir que ce bord supérieur est en fait élargi, formant ce qu'on appelle les ailes du vomer répondant au corps du sphénoïde. L'os propre du nez, ou os nasal, est un os paire et symétrique qui constitue le squelette osseux du dos du nez. Il est le plus proéminent sur une vue antérieure du squelette de la face. Il constitue de ce fait le pare-choc antérieur qui reçoit les coups lors des traumatismes faciaux à point d'impact frontal antérieur. Il est fait de deux faces. Une face antérieure sous-cutanée et une face postérieure qu'on peut voir sur cette vue. Qui est en fait constitué de deux segments. Nous allons tout d'abord montrer toute son étendue, ici en rouge, et elle est faite en fait de deux segments. Un segment inférieur, qu'on va délimiter ici en vert, qui est libre et qui répond aux fosses nasales, constituant justement la voûte de la fosse nasale, et un segment en bleu, qui répond plutôt à ce qu'on va tracer ici en rose, c'est-à-dire l'épine nasale du frontal. Concernant le, les bords.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 de l'orifice piriforme, un bord médial ou axial répondant à l'os propre du nez du côté opposé, et un bord supérieur répondant au bord nasal de l'os frontal. Nous allons étudier maintenant L'os dit cornée nasale inférieure. Contrairement aux autres cornées moyens et supérieurs qui font partie de l'ethmoïde, on voit par exemple ici le cornée nasal moyen faisant partie de l'ethmoïde, le cornée nasal inférieur qu'on est en train d'étudier est un os séparé. Il présente à décrire en fait deux faces une face médiale, convexe, qui répond ou qui regarde vers le septum nasal, et une face latérale, plutôt concave. On peut la voir sur cette vue antérieure et qui délimite le méa nasal inférieur où s'ouvre le canal lacrymonasal. Cet os, le cornu nasal inférieur, présente aussi deux bords. Un bord inférieur libre et un bord supérieur qui, qui est en fait articulé à ses deux extrémités, antérieure avec l'os maxillaire et postérieure avec l'os palatin. Ce bord présente aussi trois processus, un processus antérieur dit processus lacrymal, un processus postérieur, dit processus ethmoïdal, et un troisième processus qu'on peut voir sur cette vue qui regarde vers le maxillaire et qui sera donc dit processus maxillaire. En isolant l'os, on peut justement réétudier ces différents constituants.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 Sur une coupe frontale de l'extrémité céphalique, on peut bien distinguer l'os dit cornée nasale inférieure où on voit justement ces deux faces, la face médiale qui regarde vers le septum et la face latérale qui regarde vers le maxillaire. La mandibule est un os impair et médian, c'est le seul os mobile du massif craniofacial. Elle a la forme d'un fer à cheval, concave et ouvert en arrière. Elle présente à décrire une partie centrale, c'est... Le, le corps de la mandibule et deux branches verticales qui sont coudées presque à angle droit par rapport au corps en nombre de deux droite et gauche. Sur cette représentation, on reconnaît parfaitement bien les différents constituants de la mandibule. Ici, on rose le corps de la mandibule ou corpus. Et en vert, des deux côtés droit et gauche, on reconnaît les branches verticales de la mandibule, encore appelées ramus de la mandibule. Concernant le corps de la mandibule, il présente une face antérieure sous-cutanée qu'on est en train de visionner ici sur le schéma et au niveau de cette face on peut reconnaître une crête verticale médiane qui représente la soudure des deux ébauches primitives de l'os plus bas on reconnaît Là en bleu, la protubérance montonnière et encore plus bas les deux tubercules montonniers. Un peu plus latéralement, on peut voir le foramen montonnier qui livre passage aux pédicules vaisseaux et nerfs montonniers qui représente la terminaison du nerf alvéolaire inférieur. Encore plus latéralement, on peut voir ici en orange la ligne oblique qui représente le site de fixation de tout un ensemble de muscles comme l'abaisseur de l'angle de la lèvre, l'abaisseur de la lèvre inférieure, le muscle carré du menton et le triangulaire. Concernant la face postérieure du corps de la mandibule, elle est concave et présente plusieurs éléments à décrire. Au centre, on reconnaît ici la fosse sublinguale. C'est une dépression qui permet d'accueillir les glandes salivaires sublinguales. Plus latéralement, on peut voir la fosse submaxillaire qui permet d'accueillir les glandes salivaires submaxillaires et au-dessous de la fosse sublinguale, le tubercule génien qui donne insertion. Aux muscles génioïoïdiens et génioglosses. Entre la fosse sublinguale et la fosse submaxillaire existe la ligne myloïoïdienne des deux côtés qui donne insertion au muscle myloïdien. Le bord supérieur du corps de la mandibule, encore appelé bord alvéolaire, est creusé de 16 alvéoles pour l'implantation des dents. Le bord inférieur est libre, mousse et sous-cutané. Il donne insertion au muscle platysma. Concernant la branche verticale ou ramus de la mandibule, elle présente deux faces, une face latérale parcourue par plusieurs crêtes osseuses pour l'insertion du muscle masséter. elle présente aussi une face médiale où on peut voir plusieurs éléments. Tout d'abord, ici en rose, le foramen mandibulaire par où pénètre le nerf alvéolaire inférieur. Il peut être repéré par l'élément représenté en vert ici, c'est l'épine de Spix ou la lingula. Le chirurgien dentiste arrive à la palper et l'utilise comme repère pour injecter son produit anesthésique et assurer le bloc anesthésique du nerf alvéolaire inférieur. On reconnaît aussi sur cette face médiale le, le passage du sillon mandibulaire ou chemine le nerf alvéolaire inférieur avant de sortir par le foramen montonnier qu'on a vu sur la face antérieure du corps de la mandibule. La branche verticale ou montante au ramus de la mandibule présente aussi quatre bords. Un bord antérieur qui se prolonge ici par la ligne oblique, il est tranchant et fin. Un bord postérieur, ici en rose, épais. Un bord inférieur, en jaune. Et un bord supérieur, qui présente à décrire plusieurs éléments. Le premier, c'est un processus articulaire qu'on appelle le processus condylaire. Il est supporté par une zone dite col. Le deuxième processus est représenté ici en vert par le processus coronoïde. Il donne insertion au muscle temporal. Entre les deux processus, on parle de l'incisure mandibulaire. Entre la branche verticale ou montante de la mandibule et le corps de la mandibule existe l'angle de la mandibule ou gonion.